la compatriot civilaïti.com, encore une fois, nous comptons entrer dans la caillou avec une nouvelle vidéo, avec des nouvelles informations que nous portons pour fanatiques les fanatiques et pour les citoyens, citoyennes, quel que soit à l'heure disponible pour assister vidéo, ça, pas hésiter. Eh bien, tout profitez, moment ça même, pour abonner avec Canal Nouan. Et surtout, activer la cloche de notification pour ne pas rater. Eh bien, aucune notification, chaque fois, nous mettez une vidéo. Gros nouvelle que nous portons pour vous. La police fait un gros coup là. Et gros coup ça, lui-même, qui va un résultat de 6 individus. et eh bien, qui ont même un cord Et la police saisit un pile pistolet. Et bien, la police qui informe les peuples qui informe les populations haïtiennes. Et dans le sud, dans le sud-est, dans le département, et donc le sud-est, côté la police, an, précisément dans le bloc Marigo, Et la police qui arrivait arrivé à démanteler et gang. La zone sa, qui est zone mekari et mekari qui est plus connaît sous et section communale de Marigo et dans le département sud des paysa et ben six individus ça yo et ben qui de même te gen Alexis Daniel alias Ti Daniel et M. Embacode pour quoi n'a parlé là yo saisi zam dans meto ça et ben exorti zam a feu zam et deux lugé dans c'est gros calibre 9 mm bagaille tête chargée série J9934 c'est parti bagaille nèg ça o te gain yo et bien, la police qui mettait et donc six individus ça ok y yo, gen pou, CPJ, detay, et bien l'autre que nous prenons invité ou web photo en dans vidéo ça, pourquoi on a parlé là, qui au même pral pour et puis j'ai pour répondre répondre question, CPJ, pour des détails, et bien ceux qui est ce qui maman et papa, groupe gang ça qui dit même ta pral former dans section communale Macari précisément. En tout cas, qui détail, nous parlons invité ben connais qui ça et qu'a passé tout dans dossier assassinat Jean Baptiste Lalage, un chef gangla boulla et Timaka qui lui-même fait qu'on est c'est pas lui-même qui tuer Jean Baptiste et Monsieur Dilbagué un lien pour le voir avec Zach assassinage ça qui donc c'est nég politique à nég non secteur privé mais qui manie gangsterie et là on connait c'est la boule Monsieur Moulin et bien puis au tour la guichetière e, e, e, la soudure parce que c'est là là triomphé et bien tout ancien sénateur Yuri la encore une fois avec glo dans yeux, et bien cap crier peine la moli et la mort Jean-Baptiste père éternel loto et nous qu'a dit papa Kafou, je dis à la et nèg exam retirer la ville cribler en babal nous parle à tout détail restez connecté sous vidéo jusqu'à la fin guys n'a tourner pour une prochaine vidéo Bonsoir DJA Marco et à tout auditeur auditrice émission Très bien Sénateur, euh, pays en, en l'autre fois encore, de l'Onanger, squadron Homme passé, assassinat de Eric Jean-Baptiste, et euh, ou même son équipe qui a fait politique, ou fréquenté, bien sûr, dans plusieurs rencontres, ou échangé avec elle, et je vous dis, hein, a Étant donné qu'on fait expérience en question sécurité, et ou souvent parler de question sécurité, ]orian. Qui ça assassinait Jean-Baptiste Zipo et qui ça l'autre monde capitaine de route a retenu la donne. Bon, premièrement, euh, euh, Val nous commencer par présenter attaques contre les -tab -tab à toute eu, famille euh, biologique Jean-Baptiste euh, et également à famille politique du RDMT et alliés. Et, forme dire que, avant, on ça arrivé, dans la semaine qui se passait, nous avons gagné au pour que nous travaillons ensemble. tout le de ville Aïe, aïe, aïe. En libère le le dit. Et, plan pour détruire le Tu as un plan pour détruire le depuis tellement 62 m'a matin là tout. L'homme comme un homme à mm -hmm. mm -hmm. bah, dit On est sous cap à là. M'gonde qui s'en va m'd'a pas le Ah. ah. De... Parce que Tigre est là. parce que Tigre est là. Qu'on y a pensé moi m't'été pour me tolérer ça, monsieur. n'est pas normal. M'a gagné avec nous. Mais n'est pas normal. L'homme ou campe là y'a la gaffo là. Au moins, parce que Tigre est là. Qui est-ce qui Tigre grec mon chef gang? Assassin? Criminel? Grand journée qu'a tout le monde mettre du feu au monde m'a que monsieur Gonti petit femme dans colonie qu'elle toujours à monter descendre courir monter courir descendre à l'œil le simple fait que go équipe nég bus qui camper dans qui mal camper dans route là monsieur pas qu'à courir passer pour descendre et puis monsieur descendre là car il vit avec l'équipe les amis il plate caoutchouc tout petit busion le simple fait que négmar a été informé tété moi dis ça <générique> Et où tu attends la radio hein? Me dit ça. Oh, oh. Monsieur Allé, il dit toute nèg pour y déplacer la station. Kounya a pour payer mille gourdes si vous veut camper. Ga don l'autre petit bus avec deux trois motos ta fait réticence. monsieur craser boulet bouler au grand journée, petit Greg. Pour me ça monsieur, son pays difficile. C'est-à-dire que si kounya nou on a batt bravo applaudissons ça parce que non, c'est parce que n'a font pays côté c'est c'est sans salle de produit. C'est clair sur ça. Son pays, c'est vagabond dans produit là-dedans. C'est vagabond habillé, reste monde sans salle. Son pays, côté n'a produit, coco Et nous avons un problème avec les gens sérieux, les gens qui sont l'école, les gens qui sont éduqués, les gens qui a formé la bonne direction. Nous avons des avec eux. Mais tout le monde qui a fait loge pour le chef gang, nous avons bravo pour eux. Parce qu'ils une société qui paraît tête en bas. Et ça fait la nous avons Oh, on ne pas attaquer les on pas attaquer les Baba, personne. Je vais dénoncer dérives que nous avons espace micro que nous avons Que nous pas obligé de continuer, cautionnel. Parce que Haïti, n'a la vie, je dis à ça. le travail technique que nous faisons dans Trip triple foumi, lui permet de nous réaliser images, portrait, monsieur, comment que Entre 24, 25, 26 ans. Ça veut dire que dans 14, 15 ans, ils ont gagné. Ce n'est pas Iso Sandegan aujourd'hui. Dans seulement 10 ans qui passaient, Kouniyan Iso qui sont un gros criminel qui a tué tout patron dans le pays. Ce n'est pas Tila Pli Sandegan. C'est Tycho Korat qui a marché pied à terre dans la rue. Kouniyan un super gros chef de gang. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça dit, c'est ça me dénoncer. Le moins on est docteur Harrison Ernest. qui a fait une conférence de presse ça va déranger. Mais quand vous parle de barbecue, yo tape sans ton de oui. Monsieur dit que l'elte directeur général lui sauve yon sanction pour barbecue. Parce que l'elte estimée monsieur vous bon policier qui est activé travail. Vous prend la sanction de monsieur. Et là, Michel Angédeon son vagabond. Vous avez dit ça. La ptendè, ça fait m'en d'oublier. Vous avez pas Si Michel Angédeon, comme chef police, Pral, sanctionne-nous, policier. Harrison Tada, parce que c'est en mille Pour le David Mandel, mon cher, pas sanctionnel. Bon, monsieur, dans la sécurité, monsieur, Abomoun monde. Parce que où Haïti nouvelle Haïti, construit. Il faut que nous disions à l'argent Alors que tout le monde commence de à dénoncer barbecue qui qu'a fait des ordres, qu'a rassemblé les armes pour former gangs. Quand nous avons mis sur la vine, nous barbecue comme n'est-ce dans la sécurité, mais on a pris sanctionnel. Puisque son bon policier lui par l'île dans sécurité. Alors que monsieur créé médial jusqu'à présent, la vendu nous barbecue. Ce n'est pas normal. Et monsieur même ose de nous parlé de le sujet baille, parce que aime, parce que je dénoncé la gang. Et il a fait promotion de les, pour proposition chef gang. dis dit, il a fait chef gang passer pour des acteurs politiques. Nous connaissons ouais, dire, monsieur, mais ça n'a fait pas bon. On nou nous, Rahim. Mais ça n'a pas fait pas, bon monsieur. C'est soit ça ou bien pas ça. Soit on est d'accord pour dans gang ou bien prendre distance dans la gang. Même si on dit dans le carrefour, de des pierre. Soit on d'accord pour entrer dans tout le monde, c'est chef caravane à Beauville ou bien prendre position. Claire, c'est ça comme premier citoyen commune. Nous ne va à faire payer ça, monsieur. Gon policier qui mourut avant hier. Et dans le Kafou, samedi, nous prenons le vin à l'heure Parce que Baudelet, policier, allié caravane, assassiné par ses pères. La police nationale, bah y'a pas de policiers qui la police pas de hein. Ou un pays difficile. Maintenant, la ma direction générale de la police, est-ce qu'elle connaît le bon policier qui Kafou, et puis, côte y cadavre, là y a un cadavre. Y'a pas de policiers et <laughs> oui. si c'est <laughs> Son pays où former eh, où à l'école, où étudier médecine, que pays a compté sur des de la façon a supporter Chef Gang. Radio, Ou, ou radio a gérer, c'est Chef Gang Kabalora. Ou qui mediot créé en ligne, c'est Chef Gang Kabalora n'est pas difficile monsieur statut, Harris on ba on ba tribota non docteur Arison Ernest, Statue monsieur WhatsApp monsieur il y a une pile bagaille vi, vidéo barbecue souli, qui car fait promotion pile Zam qui aime barbecue est-ce que le normal son société comme si n'a voulait kokoratis dans tout niveau oui a pensé moi même tété m'bra le bravo pour ça non mon cher pas ba un bagage comme ça parce que monsieur nous craser paysien faut n'dacon craser pays. Coup n'y a kidnaping nan dimension. Puis blé, coup n'y a moun pa ka dormi puis blé. Parce que de temps en temps, au y moun plus Je vais temps Eric. Eh vais y pile un non mais. <laughs> si Son pays tellement de cause vous parlez, Son ba, ou pays fait un nez à parler ou pas à venir. Tellement de mauvais avez cause vous oui? jusqu'à ce que les gens prennent conscience. Parce que ouais jean Jean Dilly, il vle, a pas parler. Éclatement social la gène pour le fête quand même. Et le la fête là, pas bien infirmière pour prendre soin vagabond ici. Pas bien médecin, pas de docteur disponible pour prendre soin malandrin ici. Et puis c'est garder, gardez-moi pour très passe parce que vous impliqué dans sa nuit. Et c'est ça me te dit sous Guerrier Henry, ancien amis. Ancien necmoulé, quand il y a la marche parle mal. Michel non base di roman maman et et e, e, pauvre tout touiller maman e, e, un guerrier en rue il connaît pas connait nak mawé wate al ba connaît il e, pas connaît marché fait il loge e, il e, gagne l'argent il gagne cob vous comprenez? ça veut dire que le connard c'est ses amis Eric et pour ses amis Chris là vous vient automatiquement cibler Eric davantage que Jean le cibler et pareil pour gain business kafou faut fo en bas contrôle Chris là m'a venir sous ça tout à l'heure en dernier éditorial Eric Jean-Baptiste avant son assassinat Adieu Eric Mes sympathies à toute sa famille Je salue les amis politiques Eric Jean-Baptiste Je salue Madame Hippolyte Nirlande Hippolyte Maniga Je salue vraiment tout le monde dans RDNP Nous souhaitons au courage C'est un coup dur pour le pays Parce que pas seulement on est politique C'est un haïtien authentique y On est qui investit dans le pays Qui croit que Haïti Est capable de changer Malheureusement, le pays est en changement, n'est que assassiné Cependant, dans éditorial ça, faut penser tout assassiner Monsieur A, s'il si parle avec Gwomé derrière, à l'instar de Jovenel Moïse, Entendez chaque parole Monsieur dans le cadre éditorial ça. Kounéa nous pral le côté éditorial, c'est RDNP à Éric Jean-Baptiste. Ça fait zizié yo batla. En <t 'in> mesure à force, population, ouèdlo, choléra, occupation de territoire pays, tout le monde qui a été sous des épaules, qui ont un régime à eux, quand ils ont campé, tout le monde qui est bon patriote dit qu'ils ont besoin de traverser une passes de l'eau sentie pour pouvoir aller dans la tête sous la Qu'ils ont traversé de l'eau, ils ne peuvent pas dire de l'eau. Ils ont simplement demandé pour les malfaiteurs. Mettez-vous sous-côté. C'est un sténate pour passer. D'après fait feuille de papier, l'histoire, citoyen d'actualité, citoyen, c'est depuis soufflette 1915 nous e avons commencé à monter, marcher fait dans la cour de Parce que depuis ça. Droit la, la. de d'être nous, dans l'hypothèque. Fait ma là, l'hypothèque là. Des moitiés, mais dans réalité qui c'est dit, moitiés. Renouveler chaque fois, récolte à fait, sans pas détendre. Quand tu visines, fais une fille à bien fond, n'a causé que chambla la Ça a des conséquences graves sur la ville en général. Tant qu'instabilité politique. bol blé nous toujours vide. La terre qui presque pas bail un yé encore. Qu'il folklore, qui colle tradition, valent, par vos pipe-tabac. Nous voyons jeter tout m'a fabriqué nous comme haïtiens natifs natals. Mais, grâce à Dieu, dans mes temps soupis, nous allions s'y si souffler, nous allions entendre à quoi vidéo, témoignage, émission de radio, à télévision, sous ça, Haïti, t'es lié. Jean, Haïti, t'es lié. Nous souhaitons, d'entendre, l'union fait la force. Tourner, coup de connerie, pour souquer conscience, un sac à Dans l'ADMP, nous pensons qu'il est impossible, pour arriver, réparer à fond, après prêt, le Jacques Dessalines, de saliner. Tout autant, il y a monde, quoi c'est eux même celles qui sont en rien à qui héritent on va pas parler seulement des assassinats là qui grave mais tout chiré ont été chiré constitution 1805 là l'année après pays a côté rêve qui était dicté plan pour bâtir société a était consigné qui était montré tout liberté pas voulait dire, mais grand monde, je dois faire ça, me voulait, non? Puis que les les, ça m'a dit pile, discipline, conditions, exigences pou pou pour règles que je voulais, là, respecter. Une manière pour assurer, doit grandet, majeur avec indépendance, pays d'Haïti. La trier proposition, dernier temps, yo, Montre tout, c'est difficile pour quelqu'un de mettre de l'eau dans le du vin Pour arriver rives même gens même dans l'année 1791, il y a un accord pour l'histoire. Même suite pour retirer, pays, un de griffes à tout fait, mal fini, gang ami, Satan Yerenos, le bandit légal fédéré, qui est responsable crise diac sous diak, -sou -diak piro degré, pays pi à traverser dans l'histoire. C'est un rêve qui est très difficile. Tout le temps, il y a un près de des salines, qui en baille. Il n'y a rien pour voir. Comme ça, c'est le qui imposé une forme de transition. T'es en bas, qui va camper soit un d'autre, que quelques là n'a mal cité. Fait toute qualité justice des pieds du d'autres. Conseil des privilèges, il certaines a certaines classements. L'été pouvoir, branchon, costant pour puraide, tapis pouvoir pour les siècles et des siècles, pour régler les affaires pour ceux. En Mésie. Prins Ténébe, comploté pour le cas national, a fait naïlot, a trahi le peuple. Si vous n'avez pas ka rentrer l'école, comme ça, vous allez aussi vous sans culture, sans histoire, sans nationalité, sans identité, sans patrio. yo allez le faire. Si pile gros pile, avec nouveau esclavio, mon qui prennent le travail, pour aller qu'un, au profit, comploté bon cas, et d'un heureux. Grenadier, guerrier de lumière, magistrature morale, yo, les gros poussiots lâchés, y'aura le gonfler, ramon ki qui est obligé, exilé yo, y'aura le tourner, esclave à talent, professionnel, il pas reconnaître diplôme, qui va l'accepter, c'est n'importe qui job, il peut pas mon grand goût, ou Freddy, dit, à quoi Au final, c'est pas le barrière libre, tapis rouge, pour nouveau, sauver personnel latéo, qui va venir proclamer, un règne, et e puis,